Salut les astros, aujourd'hui on va fabriquer un chercheur solaire. Ouais, un chercheur solaire et c'est vachement, vachement pratique. Alors avant de commencer, je vous explique certaines choses. Quand on doit viser euh, des astres qui se trouvent au zénith, euh, on est euh, souvent à quatre pattes ici à regarder au niveau du chercheur euh, de la lunette et euh, du coup, euh, c'est pas très très très pratique. Donc... Et comment on va faire là Là, c'est quand même pas très pratique. Vous allez devoir vous mettre assis sous votre instrument avec le flexible qui est là pour pouvoir faire les mouvements ou desserrer les freins de façon à pouvoir viser votre objet. Et là, je peux vous dire, ça commence à devenir beaucoup plus difficile pour pouvoir avoir votre œil bien en face du chercheur et pouvoir viser donc correctement. On est obligé de faire du sport. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé par un viseur pointe rouge. Mais le viseur pointe rouge, plutôt que de le mettre ici, à la place du chercheur classique, je l'ai installé au sommet de la lunette. Au sommet, c'est bien plus simple. Je peux rester debout pour pointer euh, des astres qui se trouvent au zénith. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc, j'encourage tous les possesseurs de lunettes... De euh, changer la place du chercheur qui se trouve en bas, à le mettre en haut. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre un viseur pointe rouge. Hein, vous pouvez prendre un viseur classique, euh, un rad, etc. Enfin, bref, tout ce que vous voulez. Mais installez-le là-haut. Hein. Faites un bricolage. Hein, moi, j'ai simplement utilisé un serflex pour le, euh, le tenir. Hein, voilà. Alors, du coup, j'ai une place de libre Ici. Je hein, j'ai pas, euh, voilà, pas démonté le, le système, j'ai toujours ce système-là, et c'est ça que je vais utiliser pour faire un chercheur solaire. Alors comment j'ai fait pour faire un chercheur solaire Tout simplement, on va utiliser euh, la projection du soleil sur un écran qui se trouve ici. Donc ici, vous avez l'écran sur lequel sera projetée euh, l'image euh, du soleil, et ici, vous avez un cache noir avec un petit trou. Je sais pas si on le voit bien. Donc c'est très simple, hein. j'ai utilisé une feuille de papier canson, j'ai coupé un cercle, j'ai utilisé une feuille de papier cuisson, j'ai également coupé un cercle. Je les ai collés de chaque côté avec une colle super glue. voilà, comme ça, ça tient bien. Alors j'ai réalisé une figure géométrique pour déterminer le centre du, du viseur. Donc j'ai réalisé un triangle, donc vous avez ici les trois sommets, donc c'est simple, j'ai utilisé les trois euh, supports qui, qui permettaient d'avoir avant le, les, les vis de réglage de la, de la lunette. Donc j'ai réalisé un triangle, et ensuite j'ai relié le sommet avec le centre du côté opposé. Voilà, donc j'ai fait trois traits, et à l'intersection des trois traits, vous avez le centre du cercle. Vous réalisez la même figure ici. Okay. Et vous pointez avec une aiguille le centre hein, de votre triangle. Et ben voilà, maintenant vous avez un chercheur solaire. On va l'utiliser, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on a de la chance aujourd'hui, dans le nord il fait euh, très beau, du soleil. Donc le soleil se trouve ici. Et je vais donc pointer mon euh, chercheur. Hein, donc voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a la projection du soleil hein, par le petit trou. Donc quand le soleil est bon, il est au centre du viseur. Voilà, tout simplement. Voilà. OK C'est très simple. Voilà les astros, c'est terminé. Le bricolage a duré quoi, euh, 5-10 minutes, le temps de chercher euh, après une aiguille... Euh, un papier canson noir, Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre euh, un, un carton, hein, euh, un carton d'emballage, hein, un, un emballage de pot de yaourt, hein. vous pouvez prendre ce genre de choses, hein. un petit carton comme ça, c'est très bien aussi, ça marche, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec du corson noir, hein. moi j'ai fait ça parce que c'est la classe, hein. allez, salut, ciao bye